Je comprends un oui, je comprends un non Mais je ne comprendrai jamais un oui Qui devient un non Je réserve l'espace à toi. Je ne m'engage avec personne d'autre. J'ai confiance en toi. Je conserve le meilleur pour toi. Je t'en prie, ne me dis pas Si tu ne vas pas le faire, car moi je me fais des illusions de ta participation, puis ton absence me blesse le vide de la déception, le vide de la déception. respecte pas la parole que tu as donnée Tu enlèves à quelqu'un d'autre l'opportunité d'intervenir Si tu dis non, je cherche une autre alternative L'honnêteté de ta position Est la bienvenue Je te respecte Ta décision est pour moi vitale Je t'en prie Ne me dis pas oui Si tu ne vas pas le faire Car moi je me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 Nous ne sommes rien Sans parole Si nous n'avons pas l'accord De la parole donnée Si tu le refuses à une autre personne L'espace pour qu'elle respecte le but de la réunion Tu lui ôtes la vie Comment tu mises à la mienne Oui, c'est ça Sentir et penser Et dire et faire Confiance en toi Le meilleur pour toi Je te respecte Tu es essentiel les Sentir et penser et dire et faire Ce N'arrache pas des autres personnes La concorde réfléchir. Sentir et penser Mais dire et faire Sentir et penser Mais dire et faire